Bonjour mes chers élèves de C1, deuxième année primaire. Je vous présente votre livre préféré, L'art au mot. Alors cette fois, je vous propose un nouveau texte. Il s'agit de Lecture-Compréhension. même pas mal, deuxième partie, c'est une pièce écrite par Régé Delpoche, suite de l'acte 1 du Célépice 14, les personnes sont les mêmes, la TV a 8 ans, Madame Tazel, c'est la maman de la TV, le docteur, c'est cet homme-là, aux oh, lunettes, avec autour du cou un stéthoscope, et tenant entre le pouce et l'index de la main droite, une seringue remplie d'une solution injectable. Il s'agit ici de vaccination. Voici le stéthoscope de sa tête. Et voici une seringue injectable. Il s'agit ici de vaccination. Alors acte 2. Très étonné, mais, mais docteur, c'est maman qui a besoin d'une piqûre. Ta maman vient pour une prise de sang. C'est pareil pour une prise de sang. Il faut faire une piqûre. Voyons ta maman. Ne t'a pas, pas dit que je devais te vacciner contre la rougeole. Alors vacciner, c'est-à-dire euh, dès leur naissance. Alors les bébés, c'est tout, hein sont vaccinés pour ne pas attraper certaines maladies comme la rougeole, comme la rougeole. Et prise de sang, euh, la prise de sang se fait par une seringue, le sang pris sera analysé dans un laboratoire pour permettre aux médecins de connaître euh, certaines euh, maladies. Non docteur, la TVA ne... Ne m'en a pas laissé le temps et comme il n'a pas peur des piqûres. Les vaccins, c'est quand on est bébé. Vaccins ou vaccinés, on a déjà expliqué, dès leur naissance, les bébés sont vaccinés pour ne pas attraper certaines maladies. Tu as raison, la mais ta maman, comme beaucoup d'autres mamans, a oublié de te faire vacciner. Mais la rougeole, ce n'est pas une maladie grave. On est juste un peu rouge et en tous. Il y a aussi beaucoup de fièvre. Il peut y avoir des complications. C'est des complications quand on, quand on ne soigne pas une maladie. Attends. Nous risquons des complications qui peuvent causer la mort. Voilà. Euh, tu as aussi beaucoup de fièvre, il peut y avoir des, compl des complications très graves. Dans le monde, des enfants et des adultes meurent encore de la rouge. Maman, pourquoi tu m'as pas fait vacciner quand j'étais bébé Les bébés n'ont pas peur des piqûres, ils ne savent pas ce que c'est. Désolé Latifa, j'ai oublié, mais tu m'as dit qu'une piqûre, ce n'était pas de l'heure. Non, je t'ai dit qu'Amina n'avait pas eu mal, mais moi, peut-être que c'est un vaccin buccal. Bucal? Un comprimé qu'on avale par la bouche. Oui, ce serait super. Et non, c'est un vaccin sous-cutané. Fais voir ton bras, la tefa. Voilà, c'est fait. Alors, la tefa, il dit, vous êtes sûr, docteur? J'ai même pas eu mal. À toi, maman, ta prise de sang. On va voir si tu es aussi courageuse que moi. Je comprends cette fois. Euh, il y a ici des questions. Finalement, à qui le docteur va-t-il faire une piqûre et pourquoi Pourquoi faut-il se vacciner contre la rougeole Et la TFA a-t-elle peur des piqûres Est-ce que la TFA a mal pendant la piqûre Et toi, tes parents, t'ont-ils bien fait faire tous les vaccins Finalement, à qui le docteur va-t-il faire une piqûre Le docteur va faire la piqûre à la TEFA. Et pourquoi Pourquoi il va faire une piqûre à la tefa? Pourquoi Car sa maman a oublié de la faire vacciner contre la rouge jaune. car sa maman a oublié de la faire vacciner contre la rougeole. Et pourquoi faut-il se vacciner contre la rougeole Tous les enfants du monde doivent être vaccinés contre la rougeole, car c'est une maladie qui peut causer la mort. Est-ce que la TFA a-t-elle peur des piqûres Oui, tout à fait. Elle croit que ça fait mal. La TEFA a peur des piqûres, bien sûr. La TEFA a-t-elle mal pendant la piqûre? Elle n'a rien senti après l'injection faite par le docteur. Elle n'a rien senti. Et pour la dernière question, à toi de répondre. Est-ce que c'est vrai que tes parents t'ont... Est-ce que c'est -ce est vrai que tes parents euh, t'ont bien, euh, bien fait faire tous les vaccins Répondez s'il vous plaît. Je mon vocabulaire, page 71. Alors, il y a deux activités. Je complète les devinettes avec ces trois mots du texte. Fièvre, vaccin et rougeau. On me fait surtout au bébé pour ne pas attraper de maladies graves. Alors, qui suis-je Je te donne chaud quand tu es malade. Alors, qui suis-je Je suis une maladie qui rend tout rouge et qui peut être grave. Je suis là. Je suis la rougeole. Je suis une maladie qui rend tout rouge et qui peut être grave. Je suis la rougeole. Je te donne chaud quand tu es malade. Je suis la fièvre. On me fait surtout au bébé pour ne pas attraper de maladies graves. Je suis un vaccin. Je suis un vaccin. Je suis la fièvre. Et je suis la rougeole. Alors, les mots de la santé. Reléchèque problème de santé à la personne qui le soigne. Il y l'ophtalmologiste, le dentiste, le docteur, le kinésithérapeute. L'ophtalmologiste, qui est ce Le dentiste, le docteur, le, kiné, le kinésithérapeute. Alors, qui -ce sont ces gens J'ai une carie, alors je vais chez le dentiste. Je ne vois pas bien, je vais chez l'ophtalmologiste. Je me suis tordu la cheville à le kinésithérapeute. Je vais chez le kinésithérapeute. Je tousse, euh, je suis malade, je vais chez le docteur. Je vais chez l'ophtalmologiste. Pourquoi Parce que je ne vois pas bien. J'ai besoin des lunettes. J'ai une carie. Je vais chez le dentiste. J'ai mal au don. Je, je me suis tordu la cheville. La cheville est gonflée. Elle me donne beaucoup de mal. Je vais chez le kinésithérapeute. Je tousse. Je suis malade. J'ai de la fièvre. Je vais chez le docteur. Alors si c'est pour le moment, j'espère que cette séance de lecture Compréhension, même pas mal, de pages 70 et 71.